Un exercice pour la voix originale. On va voir ça ensemble. Je pense que c'est quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait, que tu as peut-être vu nulle part ailleurs. Et bien, Ça tombe bien dans cette vidéo, on va faire cet exercice. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs pour les aider à développer leur voix au quotidien et à se faire plaisir avec leur passion. Alors, juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification pour être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne et à chaque fois que je suis en live, nous pourrons converser ensemble. Je pourrai répondre directement à tes questions. Alors pourquoi utiliser un exercice un petit peu insolite, un exercice pour la voix originale Eh bien tout simplement pour casser la routine. Tu as peut-être ta routine quotidienne, tes échauffements, les choses que ton cerveau connaît, et le fait de sortir un petit peu du cadre comme ça en faisant des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, ça va aider ton cerveau à, à se mettre en alerte et à peut-être découvrir, percevoir des nouvelles choses au niveau de ta voix. Donc cet exercice, on va le faire ensemble. Si tu as des amis qui aiment chanter, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Comme ça ils pourront faire l'exercice avec nous. Donc, on va simplement utiliser trois voyelles. On va utiliser « ou », on va utiliser « u » et on va utiliser « i » et on va enchaîner ces trois voyelles. On va faire des allers-retours sur une note continue. Donc, je vais te montrer un, un exemple. Alors moi, je vais prendre une note qui est confortable pour moi, mais tu prends la note que tu veux. C'est parti J'ai simplement fait ou, u, i, u, ou. Tu vois, je le fais à un, à un volume moyen, euh, je ne crie pas, ce n'est pas hyper fort, mais ce n'est pas non plus euh, ou, ce n'est pas trop trop fort, d'accord Il faut qu'on ait un minimum de vibration. Donc, je le refais, tu peux le faire avec moi. Ou, Une fois qu'on a fait ça, alors tu peux mettre en pause la vidéo et le refaire. Hein, on va le faire plusieurs, plus rapidement. Du coup, on va faire plusieurs allers-retours. C'est parti. C'est un excellent exercice de résonance parce que. Pour passer d'une voyelle à l'autre, tu vas être obligé de modifier la forme de tes lèvres, tu vas être obligé de faire bouger ta langue, tu vas être obligé de modifier la forme de ta bouche. Et ce que je t'invite à faire pendant que tu fais cet exercice, ça fait un peu euh, méditation. Quand tu fais cet exercice, moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à te concentrer sur euh, le mouvement de la langue, prendre conscience du mouvement des lèvres et comment euh, ces petits micro-mouvements ont une incidence sur ton son et sur ta résonance. Et ça, ça va vraiment bien t'aider quand tu chantes. Tu pourras chanter après et euh, voir ce que ça donne. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu fais le test, euh, ce que ça donne pour toi, pour ta voix. Et tu vas voir qu'il va se passer des petites modifications. Donc cet exercice-là, tu peux le faire de temps en temps pour t'amuser, mais c'est assez sympa. C'est un exercice qu'on peut faire aussi en groupe. C'est très rigolo, il se passe des, des, des, des choses au niveau des fréquences, au niveau du son quand on fait ça en groupe, c'est très sympa à faire. Alors, juste avant de partir, je voudrais te t'envoyer une petite surprise. Là, euh, on a travaillé un peu la résonance. Euh, J'ai fait une vidéo beaucoup plus complète d'une quarantaine de minutes sur comment développer ta résonance. Alors, si ça t'intéresse, je te propose de t'offrir cette vidéo et de te l'envoyer chez toi sur ton adresse mail. Tu trouveras un lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, tu mets ton prénom, ton adresse mail et je t'enverrai ça directement dans ta boîte. Mais ce n'est pas tout. Je vais t'envoyer aussi dans les jours qui viennent euh, eh bien une vocalise à télécharger, un échauffement en fait, un petit MP3 que j'ai fait à télécharger pour euh, travailler ta voix et euh, j'ai d'autres vidéos d'exercices que je vais aussi t'envoyer comme ça gratuitement dans ta boîte mail. Je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao